Justement, pour répondre à ce monde de demain, euh, j'ai un scoop. On est le 24 avril 2022. Imaginez, nous sommes le 22 avril 2022. Je vous propose de fermer les yeux et de vous projeter. Le 22 avril 2022, voilà ce que nous entendrons. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Flash Info spécial élection présidentielle. Il est presque 20h et nous découvrons ensemble le nom et le visage du nouveau président de la République. Et c'est une première historique. Il s'agit d'une femme issue de la société civile, Charlotte Marchandise. Elle est élue avec près de 53% des suffrages, selon les dernières estimations qui viennent de nous parvenir. Alors, qui est Charlotte Marchandise Encore inconnue du grand public il y a à peine deux ans. Eh bien, cette de 47 ans a été désignée vous vous en souvenez, comme candidate à l'élection présidentielle par un peu plus de 700 000 votants lors d'une vaste primaire citoyenne ouverte à tous, en dehors des partis politiques. Elle a fait campagne sur un programme de renouvellement des institutions. Ses mots-clés, l'éthique et la transparence politique, ses combats, l'écologie et la solidarité. Ah, on me signale en régie que la nouvelle présidente s'apprête à prendre la parole et qu'elle va s'adresser dans quelques instants à La Nation depuis la grande salle du Zénith à Paris. Priorité au direct, on l'a trouve tout de suite. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, et comme dirait mon fils, wesh le peuple. Aujourd'hui est un jour historique. En ce 24 avril 2022, pour la première fois, une femme est élue à la présidence de la République française. Je mesure l'honneur que vous m'avez fait, le pouvoir dont vous m'investissez. Si vous n'étiez pas à mes côtés, cela sans doute me paraîtrait-il écrasant. Vous pouvez mesurer mon émotion. Parce que je suis simplement une citoyenne de ce pays, comme chacune, comme chacun d'entre vous. Pour tout vous dire, je n'avais pas du tout comme projet de devenir président de la République, d'accéder au pouvoir. Moi, ce que je voulais, c'est pouvoir. Moi, je voulais pouvoir agir, arrêter de subir. Je voulais pouvoir... Agir contre les violences faites aux femmes, pour ma mère, pour mes sœurs, pour nous toutes. Je voulais agir contre les injustices, pour soulager mes frères en humanité. Je voulais agir pour sauver la planète, pour mes enfants, pour nos enfants, pour protéger le vivant avec amour et rage. Pour accomplir tout cela, eh bien, il faut être beaucoup, mais pas seulement. Il faut nous connecter, nous relier, nous unir, nous rassembler et enfin coopérer, créer un collectif qui est supérieur à la somme de nos individualités, à la somme de nos batailles. Mais pas seulement, car l'urgence sociale est là, l'urgence écologique est là, mais l'urgence démocratique est critique. C'est pourquoi, pour réellement changer le monde, nous devions reprendre le pouvoir politique. On n'avait pas hyper envie, hein, mais on l'a fait. En 2017, nous avions déjà commencé à essayer de, de, de faire des interstices, à mettre des brèches dans les rouages de la politique partisane, avec une grande primaire ouverte à toutes et à tous, une primaire citoyenne. On nous a traité de bisounours. OK. Si Bisounours, c'est le nom de celles et ceux qui veulent changer le monde, nous assumons. Oh ouais. Bisounours Power En 2020, réunis ici même au Zénith, à un moment historique, 100 femmes sur scène ont lancé un appel humaniste pour une société écologiste. Annie Animés par cette énergie, dès 2021, nous avons créé un gouvernement provisoire, parallèle au pouvoir politique. Ceux ils sont là, ah bravo, mesdames et messieurs, le gouvernement... Et oui, parce que c'est pas moi qui vais nommer un Premier ministre, qui va nommer un gouvernement avec des tractations politiques, et tout ce suspense où on se dit qui va gagner, etc. Non, c'est vous qui avez choisi le gouvernement, nous avons fait campagne ensemble sur le terrain, vous savez qui ils sont, nous sommes une équipe, nous sommes prêts à travailler dès demain. Aujourd'hui s'arrêtent les délires jupitériens, aujourd'hui s'arrêtent les grands soirs, aujourd'hui s'arrêtent les hommes providentiels. Aujourd'hui, nous changeons le récit politique de la France, radicalement. Aujourd'hui, nous sommes, vous êtes tous et toutes, présidentes et présidents de ce pays. Cette victoire est d'autant plus puissante que beaucoup d'entre nous, nous craignons que la première femme présidente de la République française ne soit la candidate de la haine. Bien, en 2022, elle n'était même pas au deuxième tour. Nous avons su imaginer une autre histoire, réunie par notre humanité, pour créer le monde dans lequel nous voulons vivre. Nous tournons définitivement le dos à un système qui nous détruisait, détruisait le vivant, nous saperait, nous séparait, pardon, nous aliénait, nous faisant croire que la politique était réservée à une élite, à des puissants, à des arrogants, à des violents, à des dominants qui méprisent et toisent un peuple dont ils se sentent supérieurs. Ils nous répétaient qu'il n'y avait pas d'alternative, Face aux injustices, aux pollutions, à la misère, à la guerre. Eh bien, les gars, si l'alternative, elle existe, elle est là, on y est. Et c'est avant tout une alternative démocratique. Parce que le programme, on l'a, on sait ce qu'il faut faire. Mais c'est la façon de faire que nous devions changer. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que vous m'avez élue comme première femme présidente de la République, mais également comme dernière présidente de la 5e République française. Je me suis engagée à démissionner dès que nous aurons adopté une nouvelle constitution, partagée, écrite par toutes et tous depuis tous les territoires du pays, métropole, outre-mer, ville, banlieue, village, campagne. Nous entamons dès demain le processus constituant et dans deux ans au plus tard, je retrouve ma vie normale, je repars au boulot, comme chacune, comme chacun. Mais pendant ces deux ans, nous, avec le gouvernement, donc, nous devons être exemplaires. A commencer par nous-mêmes. Les élus, ce n'est pas les élus, c'est les élus s'ils sont au service, vraiment, humblement, au service des gens qu'ils représentent. Ils rendent des comptes. Nous ne tolérons pas la moindre corruption, la moindre crevette achetée par l'argent de l'État par un ministre. Oui Cet État doit respecter la dignité, l'égalité, la vie privée et l'intégrité. Nous ne tolérons aucune violence policière. Nous devons être exemplaires dans nos décisions. À partir d'aujourd'hui, nous ne décidons plus pour les chômeurs entre salariés. Nous ne décidons plus pour les personnes en situation de handicap entre valides. Nous ne décidons plus pour les jeunes entre vieux. Nous ne décidons plus pour les femmes entre hommes. Nous ne décidons plus pour les personnes transgenres entre personnes cisgenres. Nous allons nous rappeler à chaque décision cette phrase de Gandhi, « Ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. » Notre engagement, c'est celui de croire en vous. C'est celui de croire que nous sommes des alliés. C'est celui de croire que le peuple est un contre-pouvoir démocratique. C'est de reconnaître l'importance de celles et ceux qui s'occupent des plus jeunes, des plus âgés, des plus vulnérables, des jardins, des potagers, de la solidarité des réfugiés, de celles et ceux qui prennent soin des autres. Donnons-leur les moyens d'accomplir leur engagement, et les moyens de guider nos décisions. Rendons-leur le pouvoir. Et pour ce faire, nous savons que la démocratie ne peut pas s'exercer depuis un palais présidentiel, dans les ors d'une république d'une autre temps, dans un monde jacobin, uniforme, hors sol, hors sens, alors que le pouvoir d'agir est avant tout local. Les maires citoyennes, élus dans la grande vague municipaliste du 8, du 15 et du 22 mars 2020, n'est-ce pas à Montpellier, Poitiers, Le 4, Romans-sur-Isère, Bec, Chambéry, Perpignan, Trémargate et bien d'autres villes, sont les femmes debout qui nous guident et nous inspirent. Elles sont les garantes de mon mandat, le contre-pouvoir local dont nous avons besoin. A vrai dire, nous construisons aujourd'hui une assemblée citoyenne permanente du peuple de France. Aujourd'hui est un jour historique. Enfin, non, ce 24 avril 2022 sera peut-être un jour historique, mais peut-être pas. Nous sommes le 8 mars 2020, et s'il y a un appel historique avec euh, Debout citoyenne, soyons réalistes, ça n'arrivera pas. Vous avez devant vous une femme, avec pas beaucoup d'argent, avec pas beaucoup de connexion, par les temps qui courent, peu probable que j'arrive à la présidence. Il est peu probable que le prochain gouvernement soit construit de façon collective, avec du tirage au sort, des élections sans candidats, du jugement majoritaire. Il est peu probable que les plus fragiles, que les plus vulnérables, que les moins riches accèdent au pouvoir demain. Il est peu probable qu'une femme accède au pouvoir. À moins que à moins que tout un peuple ne la porte. À moins que nous commencions ici, par exemple, par exemple que, que toi, toi, toi, toi, vous vous présentiez sur Org. À moins que toutes et tous nous nous engagions pour créer une alternative parce que ce pouvoir, ce système ne sait pas se renouveler lui-même. Alors si nous tous nous nous présentons, si l'une d'entre nous, ça peut ne pas être moi cette fois, je laisse la place, se présente. Et si tout le monde la suit, si tout le monde la porte et si tout le monde est solidaire avec elle, si nous sommes des milliers, si nous sommes des millions pour la solidarité, pour l'audace, pour l'espoir, alors nous gagnerons une révolution démocratique pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité et pour la fraternité et la sororité. Doublement. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, nous sommes la République, nous sommes la France.